Bonjour à tous, euh, vous me connaissez, je suis Albert et je vais vous faire une vidéo sur le contrat de mariage et celui vers lequel il vaudrait mieux se diriger selon votre situation. Il existe trois types de contrats de mariage. Un premier qui s'impose à vous si vous n'avez pas établi votre propre contrat, qui est la communauté réduite aux acquets. Un autre qui est la communauté universelle et un troisième qui est la séparation de biens. Et je vais vous expliquer pourquoi. Dans la plupart des cas, il est le meilleur. Alors qu'est-ce qu'il faut choisir euh, Résultat, vu qu'il y a trois types de contrats, eh bien majoritairement, il vaudrait mieux choisir la séparation de biens. Alors séparation de biens ne veut pas dire ne pas s'aimer, mettre tout de chacun de son côté dans des coffres forts, etc. Ça ne veut pas dire qu'on sépare la vie de tous les jours, ça veut simp simplement dire qu'on sépare les patrimoines. Pour que si l'un et l'autre, par exemple, s'engage dans une entreprise, devient entrepreneur par exemple, comme c'est un peu à la mode d'aujourd'hui, eh bien, ces activités viendront impacter le moins possible le patrimoine de l'autre, parce qu'il euh, peut se planter, il peut arriver n'importe quoi. Rien n'est figé, vous pouvez faire évoluer votre contrat de mariage durant toute votre vie et d'ailleurs, souvent lorsqu'on arrive à un âge où on commence à préparer sa succession, on va... Il y a de grandes chances que vous modifiez votre contrat de mariage pour euh, une, une communauté universelle, par exemple, ou une communauté réduite ré aux ré aguets, mais on va dire pour aller vers un régime plus communautaire, là où la séparation bien est un régime séparatiste. Mais ne vous inquiétez pas, vous vous aimerez toujours autant dans un contrat de mariage, en séparation bien, voire peut-être même beaucoup plus. N'oubliez pas de liker ma vidéo et d'aller voir toutes les autres si les sujets de gestion patrimoine vous intéressent.